Salut à tous, Salut. bonjour les mames. et oui c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous allez avoir le résultat du tirage au sort, les trois prénoms, les trois personnes qui vont, qui ont gagné le jeu concours, le jeu que j'avais organisé pour les 3000 abonnés. Donc euh, j'ai trouvé trois mains Merci. innocentes et charmantes <rire> qui vont vous choisir. C'est elles qui vont vous choisir. Alors quelques petits trucs à vous dire d'abord sur ce jeu. Vous avez été nombreux à participer, plus de 250 personnes. Je fais un petit bisou à ma fille parce que c'est elle qui a noté tous les noms sur les petits bouts de papier qui sont là. Merci ma puce. Vous avez vu, on a passé largement les 3000 sur la chaîne. Je suis, je suis super content que vous soyez si nombreux. Donc on va continuer un peu sur ce rythme-là. Donc aujourd'hui et ben bah, écoutez c'est vous qui allez choisir euh, mes trois gagnants et bah, je vais vous laisser faire allez à tout de suite allez à toi <rire> Julien alors Julian Garcia tu es le premier gagnant ou ouais. t'as pris du rose ah, ah mais tu vas t'embêter, c'est un post plus oh, <rire> ça ouais, va ouais. que t'as des ongles et oui mais justement tu peux pas montrer <rire> Ah, il est, ouais, il est mérité, c'est là. Alors, Jordan Alors, Jordan argo, Arga, argo. Ar, euh, Alors, c'est Jordan Argaer. A-R-G-A-E-R. Donc, tu oui. es le deuxième. Merci, Patrick. Allez, yeah. <rire> <Oui. rire> <Oui. Non, non. rire> allez, complètement... <rire> Ludovic Soulane. Ludo, tu as gagné pour as vraiment le cul, Je connais lui Donc voici est les fait. trois gagnants. Euh, donc euh, Julien, Jordan et Ludovic. C'est compliqué quand même les gars. Je vous garantis que c'est comme Oui, c'est ça. Je vais vous montrer là, le public qu'on a. Je c'est <rire> pas un public facile. Je je je que... Donc Contactez-moi sur Messenger et puis euh, on verra comment on peut faire. S'il faut vous l'expliquer ou si vous venez euh, le chercher. Je vous remercie tous les participants. On fera certainement un autre jeu pour les 5000. On verra ce qu'on fera, peut-être un truc différent. Je tiens, je, tiens, je tiens, à remercier. Je tiens à remercier encore une fois François Gault euh, qui m'a fait, euh, fait, les pots, euh, qui m'a offert les pots aussi. J'en ai profité. Je pour... là. Hein je vous en ai... <rire> J'en ai profité pour vous montrer une de ces dernières créations qui est vachement sympa. Euh, donc ben, je vous bis tous, encore merci et puis ciao ciao à la prochaine. Bye bye. Ciao ciao. Tu auras du mal à monter tout ça. Ça ça va. Merci. merci les filles. C'est si, les voilà. Les voilà là. Ah oh, mais il doit couper hein. Ah. Salut à tous Bonjour Bonjour Alors, c'est maintenant ah, ah, <rire> Contactez-moi, contactez-moi ah, C'est après le déjeuner <rire> Alors, si vous voulez recevoir votre carte... Vas-y, ah, vas-y, oh. vas, -y, vas, -y, vas -y. Je ne sais pas y aller <rire>